Je suis un travlo, j'aime trop la soto. Je suis pas gâteau, je peux même faire du crado Même faire de gros bobos T'es un putain de sado je, je suis un gros homo Alors fais ton Rambo et va chercher mon popo Avec ton gros marteau